Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thibaut, le fondateur de Portail Digital. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous aurez peut-être remarqué que je l'ai renommé il y a peu de temps. Il y a plusieurs raisons à cela, entre autres le fait que depuis plusieurs mois, je partage sur cette chaîne des vidéos de format très varié. Portail Digital étant devenu une compagnie de production audiovisuelle, certaines vidéos sur lesquelles je travaille présentement semblaient inadaptées à sa chaîne YouTube. J'ai donc décidé de faire de cette chaîne ma chaîne personnelle. Vous pourrez continuer d'y découvrir tous mes projets indépendants, tels que mes courts-métrages, web-séries ou vidéos de toutes sortes. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite bien sûr à vous abonner. Et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour que YouTube vous tienne au courant de mes nouvelles vidéos. Pour ceux qui voudraient continuer à suivre Portée Digital, vous pouvez bien sûr vous abonner à la nouvelle chaîne sur laquelle seront principalement publiées nos démos ainsi que des vidéos événementielles, corporatives ou publicitaires. Mais ne vous inquiétez pas, tous nos projets indépendants seront toujours publiés sur notre site que je vous invite à découvrir. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine vidéo.